Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Herberiou, euh, j'ai 31 ans, j'habite à Lille. Mmh. Bah, moi je suis responsable adjoint sur euh, le secteur enfance euh, au centre social du faubourg de Béthune à Lille. Euh, Mes mi missions euh, concernent beaucoup sur euh, la mise en œuvre euh, du projet éducatif du centre social et euh, du coup euh, d'animer les équipes, euh, de faire encore de l'animation avec les enfants. Mmh. Donc moi, j'ai été étudiant à la fac, j'ai fait une licence en cinéma. À côté, j'étais beaucoup dans un milieu associatif, dans de l'animation culturelle, beaucoup. J'ai fait aussi, après, beaucoup de petits boulots, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis après, j'ai dû un peu me décider, là où je devais trouver ma voie. Je côtoyais beaucoup d'amis à ce moment-là, qui étaient dans le milieu de l'animation, de l'éducation populaire. Et petit à petit, son chemin, il a fait euh, ça a trotté. J'ai fait un service civique dans un centre social. Euh, j'ai fait de l'animation, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis lancé dans, dans l'aventure euh, du BPGEPS. <musique> Moi, déjà, j'ai choisi le BPGEPS LTP pour pouvoir euh, acquérir de l'expérience autour de l'animation, pour devenir vraiment un animateur professionnel. Euh, LTP, c'était loisir tout public parce que j'avais envie, vraiment, cette envie d'aller vers. Euh, le public enfant, primaire euh, et jeune adolescent. Euh, en plus, il y avait une option sur la direction, parce que j'avais envie. Euh, de... J'avais vraiment envie d'animer de, euh, des équipes, euh, de construire des projets pédagogiques, d'avoir vraiment une marque sur, euh, sur les accueils de loisirs. Déjà, c'est vrai que la, le fait de partir en mobilité, ça a été génial. Euh, de pouvoir voir. Moi, je suis parti au Portugal, à Lisbonne pendant deux semaines pour aller voir comment ça se passait là-bas donc on avait des, une immersion culturelle mais on avait aussi une immersion euh, au sein de l'animation là-bas et ça a été euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, sur la façon de voir le monde et puis euh, la façon de voir l'animation. Il euh, y a aussi euh, surtout le fait qu'au CMA on n'apprend euh, pas uniformément aux, aux personnes, on apprend surtout à à voir par soi-même, à apprendre par soi-même et aussi à aller creuser un peu plus loin. De faire des pas de côté régulièrement, de mettre un peu, de prendre de la hauteur par rapport à, ma, à mes animations, par rapport à ma façon de diriger des équipes, à ma façon de, de voir les choses. C'est vraiment ce côté-là en fait, qui, qui est très important parce que ça permet vraiment de de faire un point, de prendre de la hauteur et surtout de ne pas s'enfermer dans une routine euh, avec les enfants, avec les équipes et euh, du coup de pouvoir... Euh, bah, d'avoir des actions innovantes, intéressantes et euh, bah, d'aller plus loin dans, son, dans sa façon d'animer. Ce qu'il faut surtout voir, le BBGP c'est quelque chose de, de fort. Enfin, c'est un groupe qui va se former, il faut vraiment savoir pourquoi on vient. Euh, parce qu'à la sortie du BPGEPS, on va devenir un professionnel d'animation, on va avoir à charge des enfants, on va avoir à charge des équipes, on va être avec des collègues, euh, on va peser dans la vie de ces personnes. Et C'est très important de savoir pourquoi on va faire ce métier. Euh, surtout qu'en plus dans le groupe que, qui va se constituer, ça va être un groupe fort qui doit pouvoir euh, s'auto-alimenter, euh, dans les idées, dans les confrontations d'idées, dans les débats. Et c'est important de savoir qu'il faut être acteur de sa formation tout au long de l'année. C'est pas facile à tenir et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais c'est des, des que des belles réussites quand on est content de voir ses collègues aussi qui ont son diplôme, qui trouvent du boulot derrière.